Ça ne vous fait pas que du bien, hein, ce, ces liens euh, avec Hugo Chavez. Beaucoup de gens euh, trouvent que vous devriez, et aussi avec le passé euh, castriste, euh, marquer des distances plus nettes. Eh oui. Hum. En termes de droit, je ne sais pas, prenons un sujet. Tiens, vous avez défendu voilà, euh, va les femmes, un sujet. le droit des homosexuels à Cuba. Eh bien, s'ils ne sont pas reconnus, c'est une erreur, et je la condamne. C'est juste une erreur Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez me faire dire ben quelque chose, en fait. – Oui, et bien justement, vous ne l'aurez pas. – Et pourquoi ?– Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur ce sujet, comme sur tous les autres, je veux qu'on s'habitue au spectacle d'un homme qui ne transige pas. Hugo Chavez a gagné 12 élections sur 13. D'accord Ce n'est donc pas un tyran comme vous l'aurez. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez Qu'est-ce que vous lui reprochez Il a fait diminuer la pauvreté dans son pays. Qu'est-ce que vous lui reprochez vous ne le savez pas Si, je peux vous répondre. C'est pas vite. Moi qui parle. je suis non pas un mais, en vous, débatteur. Exprime, bien mais vous savez bien les problèmes de liberté d'expression. C'est pas Lesquelles un pays. Ben on peut pas dire que la presse soit intégralement libre. Alors, en effet, elle est intégralement privée. 80 de la presse audiovisuelle est à l'opposition. Il y a une chaîne de télévision dont la concession n'a pas été renouvelée. C'est un peu. Alors, c'est un crime qui lui a été reproché. C'est comme si en France, supposé qu'il y a un gouvernement du front de gauche, qu'arrive à terme la concession de TF1 et qu'on dise voyons. Regardons, vous avez violé la loi tant tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant de fois, vous avez été condamné tant, tant, tant, tant de fois, et vous n'avez tenu aucun compte, donc vous n'avez plus de concession. Aussitôt, dans l'univers entier, on dirait, quelle agression terrible contre la liberté Non C'est faire respecter la liberté que de faire respecter la loi. Voilà pour Chavez. Par conséquent, la presse est intégralement libre. Madame Hulman, je vais pas... ce pas avec vous je veux polémiquer, mais je veux qu'on entende ce discours. Ces hommes ont eu du courage. Ils font des erreurs sans doute. Mais ils ont fait reculer la pauvreté et ils ont partagé la richesse. Et je vais vous dire ce que moi je lui reproche à Hugo Chavez. Je lui reproche de ne d'aller trop loin et d'avoir des relations avec le gouvernement de la République islamique d'Iran que je désapprouve mmh. absolument. Je pense qu'il fait une erreur terrible de se comporter de cette manière et je désapprouve absolument son choix dans ce domaine. Vous voyez, je suis capable d'avoir ce, ce regard critique. Jean-Luc Mélenchon is back avec le sourire. Sourire côté pile, mais aussi côté face. Ouh, il a bien répondu aux questions qu'il adore sur Hugo, et, Hugo Chavez et Cuba. Ça ne fait pas que du bien, hein, ce, ces liens euh, avec Hugo Chavez. Beaucoup de gens euh, trouvent que vous devriez marquer des distances plus nettes. Eh oui. Mmh. Voilà. Puis il a précisé sa réponse quelques secondes plus tard. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ben quelque chose en fait. Oui, et ben justement vous ne l'aurez pas. Voilà.